Bon, donc pour ceux qui ne me connaissent pas vu que je ne me suis pas présenté avant, euh, donc moi c'est Florent, ça fait un an et demi que je suis chez Atecna. Euh, ça fait maintenant un peu plus de trois ans que je dev, bientôt quatre ans. Et ce soir, je vais vous présenter mon retour d'expérience. Euh, donc Mon cas pratique, c'était que j'avais une librairie de composants, j'ai toujours une librairie de composants, et je devais générer la doc dessus. Donc dans mes recherches, j'ai trouvé principalement deux générateurs, VuePress et Vue C'était les deux du moment. J'en ai pas trouvé d'autres, même encore actuellement, des, plus, euh, des, des très avancés. Donc le but de cette présentation, ça va être de les comparer tous les deux sur différents points que j'ai trouvé moi pertinents pour mon, pour mon cas à moi. Donc généralement, quand je parle de générateur de documentation, j'ai des attentes. Dans mes attentes, j'ai surtout des choses indispensables. Donc, dans mes attentes, on va avoir... Euh... Bon, ça, je pense que c'est typiquement toutes les librairies. Qu'elles soient faciles à installer et que son premier lancement, donc la... avec la configuration simple et basique, que ça marche rapidement. Si je tombe sur une librairie, que quand je suis leur tuto, j'ai une erreur, déjà, je pense que celle-là, je ne la prendrai pas. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Une documentation complète et bien expliquée. Hyper important et on utilise quelque chose et que c'est mal documenté, bon, à moins que vous soyez un peu mazo et que vous allez voir dans le code source, Mais si vous utilisez la librairie, justement, ce n'est pas pour avoir la recréer ou, euh, ou la réimplémenter. Qu'elle soit suffisamment modulable, donc euh, je, vous expliquerai, je vous expliquerai exactement ce que j'entends par modulable à ce moment-là. Un Design efficace et élégant. Donc quand on génère une doc, c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose qui visuellement rend bien, qu'il soit efficace en termes d'UX du et que derrière, donne envie à d'autres devs de, de venir dessus. Et ne pas devoir à réécrire trop de code. J'insiste beaucoup dessus. Euh, quand on écrit de la documentation euh, d'une librairie de composants, notamment, on a toujours tendance à réécrire la même chose qu'on a déjà codé, juste pour pouvoir présenter le composant. Donc ça, typiquement, c'est hors de question pour moi. Et donc dans mes trois indispensables, ne pas réécrire trop de code, primordial, une documentation complète et bien expliquée, et qu'il soit modulable. Si c'est quelque chose que j'utilise et que je ne peux pas le configurer ou intervenir dans la génération de la documentation, c'est niette Tovarich. Bon, on va commencer par VuePress. Donc VuePress, euh, voici leur site avec leur doc. Donc euh, bon, déjà ça rend bien. Visuellement, j'aime bien. On voit que on va avoir beaucoup d'informations, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a déjà une première représentation qui est assez positive. Deuxième chose, on va faire un peu le tour de, des propriétaires des deux. Donc pour vue presse, ça a été créé en 2018, à peu près. Un petit peu avant, je pense, mais je me suis basé sur les releases et les tags pour voir euh, à quel moment ils sont dit, tiens, on va avoir la V1, et la V1 fait office de, on commence. Alors on n'était plus dans les alphas, les trucs comme ça. Il euh, y a plus de 10 000 stars. Et moi, donc quand j'utilise une librairie, avant de l'utiliser, je regarde beaucoup ça. Ça va être l'aspect euh, relation entre la communauté, les développeurs corps, et voir comment ils interagissent. Donc, euh, pour moi, il y a des indicateurs qui sont indispensables. Ça va être les, le nombre d'issues courantes et le nombre de closed. Donc, sur euh, le temps de la création jusque maintenant, les PR et le nombre de contributeurs. Pour bon, presse on voit qu'il y a 113 euh, issues courantes donc 113 bugs, pour ne comprennent pas trop les issues, qui euh, est quand même un, un bon nombre, mais au final, quand on compare par rapport aux 668 closed, on voit que quand même les développeurs core sont actifs, en tout cas, à résoudre les, les problèmes, ou la communauté. Et les PR, il y en a 36 encore en ce moment, et 387 closed, 113 closed. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que la communauté est très active, mais pas que mais aussi que les développeurs, donc euh, Core, mais les appeler comme ça, euh, sont aussi très actifs à répondre aux PR et à les accepter ou pas. Mais en tout cas, c'est surtout pour, pour dire que ça reste des signaux positifs. Quand on arrive dans une librairie, qu'on a tous ces indicateurs-là, là c'est indicateurs -là, quand même très intéressant. Et puis sans contributeurs, c'est déjà pas mal. Et donc, euh, pour euh, parler des principaux contributeurs, donc on a Ulives qui est un Vue.js Team, donc de la Team Core. Et on a Evan Yu qui est euh, rien que le créateur de Vue.js. Je le, je le mets souvent sur un piédestal hein, quand je parle de lui. Donc maintenant, on va passer à Bustil -Guidi. Donc voici leur, euh, leur site. Ça choque personne. Si, si je reviens en arrière... <rire> oh, <rire> ça ressemble <rire> bon déjà ça c'était premier point négatif quand je suis arrivé sur leur site sans regarder ce qu'ils faisaient hein. pour moi un générateur de doc qui génère sa doc avec un autre générateur de doc. alors qu'au niveau des configs après avoir regardé un peu à quoi ressemble le style guidiste, ils ont largement de quoi faire la même chose donc déjà ça c'est un signe très négatif pour moi et même au niveau de leur navigation on voit que c'est assez compact et que ça va devenir un vrai, un vrai foutoir quoi. En réalité, c'est pas vraiment ça, mais on n'en est pas loin quand même. Et pour présenter un peu leur, leur GitHub, on, ça a été créé à peu près en 2017. Et, euh, ils ont actuellement 1000 stars, c'est déjà un bon score. Euh, 57 issues courantes, 130 closes, 0 pairs, where is the community, 58 closed et il y a à peu près 30 contributeurs. Euh, pour moi, là, le, le signaux que je vois ici, c'est que la communauté n'est pas hyper active. Mais déjà, quand elle est active, on va dire que la librairie dépend beaucoup des contributeurs. Parce que, il bah, n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas beaucoup de. de, de je ne sais, sais toujours pas comment je l'exprime, ce truc-là, mais il y a quand même des, des signaux assez négatifs derrière. Il n'y a pas beaucoup de PR, donc la communauté ne marche pas beaucoup. Il y a déjà 58 closed depuis 2017. Bon. On va dire que quand il y en a une, elle est close direct. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et bon, du coup, il dépend beaucoup des contributeurs. pas très clair ce que je viens de dire. Mais bon, c'est très clair quand je l'expliquais. Euh... En tout cas, voilà. On va retenir ça. 1000 stars depuis 2017. Là où euh, depuis 2018, l'autre, elle en a 10 000. Euh, il n'y a que 130... 180 issues, donc généralement c'est pas hyper bon signe. Donc, soit le plugin est parfait, mais généralement on sait tous que les plugins sont jamais parfaits, il y a toujours des problèmes. Il y a zéro PR actuellement, donc la communauté, bon, ça explique avec le nombre de 30 contributeurs, j'imagine, mais voilà, il y, y a un manque d'envie derrière des contributeurs de l'utiliser, de la faire avancer, je pense. Et pardon, le développeur core, le principal contributeur, c'est Raphaël Escala qui est un senior JavaScript, euh, je ne le connaissais pas jusque-là, mais euh, qui a l'air quand même plutôt bon. Pardon Il n'a pas fait vue. Mais en tout cas, ouais, dans les repos vus, je ne le vois pas. Bon. Mais, euh, mais voilà, après son plugin est quand même sympa. Donc, euh, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va comparer, suivant les attentes que j'avais de, de départ, chacun son tour, et le premier est l'installation et la première configuration. Donc là je vous ai mis les commandes npm, je ne vais vous expliquer. Mais ce qui est important c'est ce qui se passe après. Quand j'installe vue pardon, euh, derrière il n'y a pas d'installation spécifique qui est faite. Donc euh, bon, ça s'en fiche. Hein. Euh, par contre, pour répondre à mon besoin à moi, qui était de je, je crée un dossier avec une librairie de composants. Il a fallu que j'installe un plugin en plus, Et est euh, VuePress Plugin Component Plugin. Euh, dont je vais être le deuxième principal contributeur maintenant. Que, du coup, j'en ai eu besoin et j'ai dit, bon, bah quitte à en avoir besoin, autant y aller dedans et l'aider et, et le faire avancer. On a une version qui est plutôt aboutie maintenant, et qui est plutôt sympa et qui rend plutôt bien visuellement. Donc euh, pour ceux qui utiliseront VuePress, qui sont intéressés, euh, on est en train de le pusher pour que ça devienne un core plugin de VuePress. Donc euh, ça ne devrait pas tarder, j'imagine. Et j'ai dû aussi configurer le pass des composants. Bon, ça, du coup, ça vient du plugin. c'est une obligation qu'on donne à l'utilisateur de dire, dis-moi où sont tes composants, ta librairie de composants. Pour Vue List, jusqu'à il y a une semaine et demie, ils avaient un bug bloquant parce que moi, j'ai utilisé pour mon projet i 3 Pour ceux qui connaissent, c'est la nouvelle version pour euh, générer des projets Vue et qui est créée avec la dernière version de Babel. Et quand on faisait des, un rendez-vous de la doc ou un, un bull bah ça a pété, parce qu'il avait un problème dans sa config avec Babel et Webpack. Mais j'ai décidé de ne pas en tenir compte, que c'est dommage. Mais ça a été corrigé il euh, y a une semaine, huit jours, je crois. Et du coup, j'ai refait une démo et j'ai dit, ah, c'est bon, là, ça marche. Donc, je ne tiens pas compte de ce bug-là. Et c'est simple à installer, ça crée un fichier d'exemple derrière, avec un, avec beaucoup de commentaires sur comment on va commenter le composant. C'est plutôt cool d'avoir un, un exemple de ce qu'on va utiliser. Et j'ai rien d'autre à faire. Donc là, typiquement, si on se base que sur ces faits-là, le premier résultat qu'on voit, c'est que Vustigidis gagne un point. Wow. Euh, malgré le temps du correctif qui a été assez long parce que c'était un bug qui a euh, daté depuis l'arrivée de Vucelike 3 depuis janvier, un peu avant, en fin décembre. Bon. L'an dernier <rire> L'an dernier <rire> euh, Donc malgré que le temps était un peu long pour corriger le truc, je lui mets quand même le point parce que j'ai rien eu à faire une fois que j'ai installé le plugin. Quoi. Le deuxième point essentiel, c'était une documentation complète et bien expliquée. Alors pour VuePress, typiquement, rien que sur la navigation, la façon dont la doc est implémentée, on voit que ça se rapproche beaucoup de VueJS. Une doc qui est quand même plutôt bien faite et qui est à la fois simple et suffisamment détaillée pour aller pour bien comprendre tout le concept derrière de comment ça se passe et comment on peut interagir avec. Et pour moi, une partie qui est hyper importante, c'est la partie contributing et pour les développeurs quand on veut donner notre patte. Et il faut que cette partie soit hyper bien faite. Sinon, bah, pour moi, ça n'a pas de sens non plus. Bon, C'est-à-dire que ça va être hyper fermé et qu'on va pas pouvoir euh, créer d'issue ou intervenir dedans pour aider le plugin ou quoi. Pour la partie UT bon, je vais pas revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais déjà, pour moi, un générateur de doc utilise un autre générateur de doc pour sa propre doc. Ça fait beaucoup de doc. Et Pour moi, ça, c'est no way. C'est un point trop négatif. Après, la documentation, comme on a vu, elle était simple. C'est un gros stack à gauche. Et au final, ça va être une single page qu'on va défiler comme ça tout du long. Donc ça, typiquement, bon, même si elle est assez bien pensée dans sa façon dont elle a été construite, c'est trop fouillé. Ils auraient pu euh, éparpiller un peu les différents points, les différents aspects du, du plugin pour qu'on puisse comprendre différents aspects. Donc là, c'est un peu trop compact. Et la partie contribution et développeur, elle est trop brève, il euh, n'y a pas suffisamment d'infos donc pour développer un plugin. Typiquement, comme je l'ai fait sur VuePress pour le plugin pour générer les libs, euh, générer la doc, pardon, bah, c'est clairement pas assez expliqué, on comprend rien. Enfin, à moins de, de passer des heures et des heures, mais c'est pas ce qu'on veut. Quoi. On veut aller vite et on veut essayer de faire ça tout bien. Donc là, le sans attendre, on voit que VuePress gagne un point. Donc là, il revient dans, dans le ring, il vient lui mettre une petite droite. Euh, la qualité de la documentation est bien plus complète et clairement bien plus stylée. Il n'y a rien à redire. Et euh, là, je me base sur la déception de voir euh, le générateur VuePress. dans. J'insiste beaucoup dessus. Hein. C'est un peu chiant peut-être, mais pour moi, c'est hyper important. que Quand on, on se dit hein, un générateur de doc, on ne génère pas sa propre doc avec son générateur. C'est comme si tu utilisais ta librairie Knife et pour faire ton projet, tu utilisais une autre librairie. Bah, ils avaient fait une première version de leur doc qui date euh, d'avant leur hommage avec Babel qui hein, était euh, basée sur leur générateur. Mais à mon avis, c'est parce que leur thème est mal foutu et que leur config avant, en tout cas, ne permettait pas de faire ça. Mais là, avec leur nouvelle euh, release, ils pouvaient largement le faire. Donc visuellement, ça aurait été moins bien forcément. Mais dans ce cas-là, il faut faire évoluer son template par défaut. Et Voilà. Après, ils ont peut-être des raisons, mais pour moi, en tout cas, c'est pas possible. Troisième point important, la modularité. Donc, qu'est-ce que j'entends par modularité quand on parle d'un générateur de doc C'est pouvoir modifier le lieu où sont les composants de façon exhaustive modifier, modifier la navigation. Donc, typiquement, on voit qu'on a la sidebar et la navbar. Euh, sur Vustigidis, il n'y a que la sidebar. Point Vous euh, les autres choses, c'est foutu. Modifier le CSS, des différentes pages du thème. Il faut que ça soit simple et efficace. Si ça ne l'est pas, bah pour moi, ce n'est pas possible. On pourra éventuellement y rajouter une traduction. Euh, par exemple, dans, mon, dans ma boîte, donc ALM, qu'on veut pousser, c'est un projet open source, mais qui reste interne au groupe ADO. Et dans le groupe ADO, on a des gens qui sont anglais, des gens italiens. Il faut un peu de tout. Il faut contenter tout le monde. Et si on reste sur soit du français, soit de l'anglais, on va forcément abandonner quelques-uns. Et pouvoir, ce qui est hyper important, agir sur le processus de la génération de la doc. Donc, euh, par exemple, le plugin qu'on utilise vient faire exactement ce que fait Vue Style hein. Je rien. Mais si je voulais changer un truc dans la façon de lire le, le composant de Vue Style je ne pourrais pas. Parce qu'ils ne le permettent pas. Je vous l'expliquerai un petit peu plus après. Donc, là, par exemple, sur VuePress, euh, il permet malheureusement pas de modifier simplement le CSS du layout. Il faut faire un peu des trucs un peu tricky pour que ça marche. Et ça, c'est bon, un peu chiant. Maintenant, avec euh, Tailwind euh, CSS, pour ceux qui connaissent, c'est un injecteur CSS en JS. Et c'est plutôt bien foutu. Donc maintenant, on peut faire des trucs plus sympas, mais ça reste quand même un peu tricky, je trouve. Euh, L'enregistrement global doit être configuré des composants. Je mélanger tous les mots. Euh, alors, quand je dis enregistrement global, quand on fait la doc, des fois, on va avoir des fichiers de doc qui ne vont pas être euh, inhérents aux composants, mais on va quand même vouloir utiliser le composant, mais aussi d'autres composants. Donc, on n'a on pas envie de faire des imports ou des trucs bizarres dans la doc, parce que ce n'est pas possible. Lui, va, euh, il faut lui dire, bah, sur ce dossier-là, dans mon instance VueJS, viens enregistrer euh, mes composants de façon globale et je pourrais les utiliser n'importe où. Par défaut, vu style il, il le fait. Donc au final on vient juste rajouter ce que fait déjà VustiGidis. C'est juste une question de simplicité. Et VuePress permet d'agir de la première phase à la dernière phase. Donc de la phase où il vient lire les deux différents dossiers. Vous avez vos composants, mais aussi les fichiers. Mais encore aller un peu plus loin. Pour euh, générer la doc, on utilise Markdownit. Et donc il vient lire les Markdown, etc. Il permet aussi de rajouter des plugins à ce plugin. Ça va quand même assez loin dans la modularité du, de VuePress. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Vue donc donc c'est ce que je vous disais avant, il ne permet pas d'ajouter la traduction. Bon, en soi, ce n'est pas un point hyper négatif, mais quand même. Il enregistre par défaut les composants de façon globale. Il ne permet pas d'agir sur le processus de génération de la documentation. Ce n'est pas à 100% vrai, il permet quelques trucs. Mais on reste hyper limité. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi, et ce qui me dérange en plus dans ça, mais je vous expliquerai à la fin. À ce niveau-là, moi j'attribue le point à vue presse. C'est totalement subjectif ce que je fais. Donc peut-être que pour d'autres, ça sera moins essentiel et vous attribuerez peut-être pas les mêmes points. Mais là, en tout cas, moi je suis à 2-1. Euh, pour moi, il gagne incontestablement le, le point par sa modularité, le fait de pouvoir agir de A à Z sur le, la, la génération de la doc. Le quatrième et l'avant-dernier point, un design efficace et élégant. Donc là, ce que vous voyez, c'est les deux templates par défaut que vous proposent les, les, les deux générateurs. Donc à gauche, vue presse, et à droite, vue Stiglist. Donc on voit un, un design qui est quand même plus abouti que de côté vue presse, parce que vous en pensez. Mais pour moi, ce, ce design-là, il est trop simpliste, et ça fait vraiment TSS euh, du dimanche, quoi. Personnellement si j'arrive dans une doc comme ça, ça ne va pas me donner envie ça. Vous allez me dire que ça ressemble beaucoup à du swagger, des trucs comme ça, c'est des trucs hyper simples, efficaces, mais euh, peut-être un peu trop simple. Après, au niveau des fonctionnalités, ils ont tous les deux une search bar. Ça, ça, ça c'est pas grand chose, mais ça reste quand même sympa à voir. Et visuellement, il n'y a pas photo quoi. Pour vous donner un, un, un exemple, quand on parle de design entre les deux, vu presse, ils ont implémenté. Euh, bon maintenant je ne sais plus exactement, mais le, le dernier en date, c'était un un truc bidon, un back-to-top, un bouton back-to-top. Donc quand vous scrollez, pour cliquer sur le bouton pour revenir en haut. Et Pour vous dire à quel point ils apportent de l'importance à ce truc-là, c'est qu'ils ont mis, après la présentation de l'APR, un mois, juste pour dire la flèche, il faut que ça soit calico, machin. Donc bon, ça va peut-être un peu trop loin, mais on voit qu'ils y attachent de l'importance. Là où ils se bon, il n'y a pas grand chose. Mais on, on, on peut revenir encore sur les chiffre du début. Ça peut venir qu'il n'y ait pas beaucoup de contributeurs, que les gens sont un peu moins euh, enivrés par le fait d'utiliser ça. Donc là, pour moi, bah, le point à vue presse, hein, clairement, euh, vous voyez mon, mon avis sur ça. Il y a un design efficace, élégant. Ça me donne envie d'utiliser la doc, ça me donne envie de la parcourir. Donc, euh, j'y vais. Voilà. Et le dernier point, ne pas avoir à réécrire trop de code. Bon, là, je vous le donne en mille. Les deux utilisent exactement la même chose en, en background. Euh, ils utilisent Vue euh, VueDocgen API, qui permet de lire les commentaires qu'on fait dans, dans un composant euh, Vue.js, dans un fichier Vue.js. Donc, euh, sur ça, par défaut, VuePress ne le faisait pas. Donc, c'est avec le plugin qu a, que j'ai intégré, euh, qu'il l'utilise, lui, en background. Maintenant, du coup, euh, fait la même chose que VueSteelguidist. Donc sur ce niveau là, bah, pas grand chose à dire. Après sur la façon dont on l'utilise n'est pas exactement la même que Guidist, Mais euh, sinon l'affichage à la même, l'utilisation des données rendues par Vue, euh, Vue Doggen API est la même. Donc euh, pour ça, moi j'attribue pas de points. Euh, pour moi, il euh, y a égalité. Si je devais attribuer un point, je me baserais sur, seulement sur le fait que VuePress n'utilise pas par défaut le Doggen API. Et je pourrais donner un point à Guidist. Mais bon. Et attention je fasse un, un petit moment de suspense. Euh, qui c'est qui gagne Bon, BVU ben, presse. Euh, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, on a 3.1. Et si on se base seulement sur mes indispensables, c'est qui s'en souvient là Quoi Quoi Ouais <rire> Mais c'était pas un indispensable. Donc, il n'y avait pas à réécrire trop de code Ouais vous voulez qu'on revienne euh, dessus Ouais. Parfait. On se base sur ces trois points là, on voit que Upress, on, vu qu'on n'attribue pas le dernier point, Upress est à 2-0. Donc euh, si on se base sur ces faits-là, en tout cas sur mes besoins moi, que j'avais, euh, j'utiliserai Upress et c'est ce qu'on utilise maintenant. Et une mention spéciale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne sais pourquoi. Euh, c'est que VustyGuidist, pour générer les composants il va nous afficher, il utilise React. Donc, c'est un peu pour ce que je te disais, ça fait un peu les avec ce que je te disais tout à l'heure, comme quoi un développeur React peut faire du vue et inversement. Bon, moi, je suis un peu un puriste, même si j'aime bien utiliser React et vue, j'aime pas qu'on mélange les deux, ça, ça porte à la confusion. Donc, euh, VustyGuidist utilise Webpack et, et React, euh, Create Component, euh, etc., pour générer son affichage. Donc, moi, ça me gêne. Hein. C'est une mention spéciale. On va dire que je ne mets pas de points. <rire> mais ça fait pencher quand même sévèrement la balance. Euh, je, trouve, je trouve ça dommage. Ça dommage. Et c'est magnifique. Donc voilà, Donc, euh, le but de cette presse, c'est j'ai pas fait beaucoup de.. pas fait de code. J'ai hésité, mais je voulais surtout vous présenter mon point de vue. J'ai un, un git, enfin euh, un repo où je peux vous présenter ce que j'ai fait exactement et peut-être que ça vous parlera plus. Mais en tout cas, si vous avez une librairie de composants sur Vue.js, j'insiste bien sur la librairie de composants, c'est important. On ne peut pas tout mettre dans, quand on fait une doc d'une librairie de composants. On ne peut pas mettre ce qu'on appelle les, les views. Donc euh, nous, on distingue les views, les blocs et les, les, les composants. Les views, en fait, c'est juste un. Qui, il vient juste consommer la librairie. Et la librairie, du coup, on peut l'exporter ailleurs, dans un autre projet, l'utiliser. Donc, c'est cool d'avoir euh, cette doc à portée de main. Comme ça, tout le monde peut venir piocher dans notre librairie et dire « Ah, c'est bon, ça marche. » C'est comment ça marche, j'ai les props j'ai tout ça. Euh, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets les informations euh, pour me contacter éventuellement. Euh, mon mail, mon GitHub et mon Twitter. dont je m'efforce tant bien que mal à le faire naître parce que je ne suis pas un Twitterman à la base. Mais voilà, ça avance doucement. Voilà, voilà. Merci, merci.